Ce qu'il était vraiment un ours bon, doux et paisible. Chaque fois qu'il croisait quelqu'un sur son chemin de neige, il lui disait « J'aimerais te serrer dans les bras, mais personne n'acceptait. » La renarde des neiges avait refusé. Le renne avait refusé. La chouette avait refusé. Le mouflon avait refusé. Le phoque avait refusé. Tous savaient qu'un ours est une bête féroce capable d'étouffer n'importe qui entre ses pattes. Tout le monde le sait. L'ours brun et un peu gris n'avait jamais eu une telle pensée. Il était différent de ses frères et sœurs. Il était bon, doux et paisible. Qui pouvait le croire Il marchait depuis des années maintenant. Il faisait froid ce matin-là et l'ours brun et un peu gris commençait à perdre courage. Personne ne comprend qui je suis. Cela le rendait triste, mais il continuait à avancer avec sa seule idée en tête. Le matin suivant fut encore plus glacial. Le vent soufflait, les arbres hurlaient. Soudain, une silhouette sombre quitta la forêt et s'approcha de l'ours brun et un peu gris. C'était une louve. Une louve aux yeux noirs. Elle aussi marchait depuis des années. Avec ses petits, elle avait traversé la nuit et peut-être un peu plus. Elle tremblait, elle tremblait, beaucoup. Mais elle osa regarder l'ours brun et un peu gris au fond des yeux. Il fut très surpris. C'était la première fois que cela lui arrivait. Il balbutia ces quelques mots. « Je t'en prie, n'aie pas peur de moi. La louve lui répondit « Je n'ai pas peur, grand ours. Je tremble simplement de froid. Serre-moi dans tes bras et réchauffe-moi. » Elle avait compris qu'il était un ours différent. Une question d'instinct, probablement. Alors, l'ours brun et un peu gris, la serra dans ses bras avec une infinie tendresse. Et il était si bon, cet ours brun et un peu gris, si doux et si paisible, que la louve se réchauffa longuement, très longuement. la vie.